Alors, maintenant que Add Placement est bien euh, implémenté dans notre projet Unity, on va devoir l'initialiser. Alors, pour ce faire, on aura besoin euh, d'un peu de code, vous allez voir, mais c'est très simple, c'est une ligne de code, vous allez voir que c'est très rapide. Alors, euh, pour commencer, on va aller au niveau du menu Asset, Google Mobile ADS, et on va cliquer sur Settings. Vous pouvez voir à droite dans l'inspecteur ici on a quelques euh, renseignements à fournir. Notamment ici, on va devoir cocher Enabled au niveau de Google AdMob. Ensuite, vous pouvez voir en dessous, vous avez AdMob App ID. Alors vous avez l'App ID pour Android et iOS. Dans ce cours, moi, je vais développer pour Android. Pour ceux qui sont sur iOS, évidemment, il faudra transposer euh, à, à iOS, évidemment. Mais c'est quelque chose qui ne va pas être très compliqué à faire. Alors, euh, donc maintenant on a besoin du App ID Android, donc on va devoir se connecter sur Google AdMob. Alors pour ce faire, soit vous tapez dans un moteur de recherche AdMob et vous arrivez sur la page d'accueil, soit vous naviguez sur admob.google.com et là vous devriez arriver sur la home page qui est ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas de compte, évidemment, vous allez cliquer sur « S'inscrire ». Vous allez suivre les étapes et renseigner tous les champs euh, demandés à l'écran. Il n'y a rien de bien compliqué, donc ça, je vous laisse faire. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais tout simplement me connecter à mon compte. Et vous pouvez voir ici que j'arrive sur l'accueil de Google AdMob. Alors, ce qui va nous intéresser dans un premier temps c'est de récupérer cette app ID. Donc pour ça, on va aller au niveau du menu ici, application, et on va ajouter une application. Donc on va cliquer dessus, et ici, on va nous demander la plateforme. Donc évidemment, en fonction de ce que vous voulez faire, moi, ce sera du Android. Alors ici, l'application est-elle disponible sur une plateforme de téléchargement compatible Non, pas pour l'instant. Mais ça, il faudra le modifier ensuite lorsque vous allez tout simplement la publier sur une plateforme qui est par exemple Google euh, Store ou euh, euh, App Store pour, euh, en, pour iOS. Alors une fois que c'est fait, on va cliquer sur « Continuer ». Alors la plateforme Android, ça me demande le nom de l'application. Donc là, vous la nommez comme vous voulez. Moi, je vais la nommer ici euh, « Formation… » Add placement, mais évidemment, euh, il faudra mettre un nom pertinent euh, en fonction de votre jeu. On va laisser cocher ici, utiliser les métriques, ça va permettre d'avoir des rapports, etc. dans notre console. Donc on va ajouter une application. Alors là on voit qu'on nous demande une étape suivante, ici configurer le fichier app-ads.txt pour l'application. Alors nous ça ne va pas être nécessaire parce qu'on utilise Unity, par contre ici vous pouvez créer des blocs d'annonces directement ici. Bon on ne va pas s'intéresser pour le moment aux blocs d'annonce, vous allez voir qu'on n'en aura pas besoin et je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas on n'en aura pas besoin dans un premier temps, donc on va faire OK. Et là, maintenant, on a ici euh, notre euh, formation Ad Placement, donc notre, euh, notre application. Et moi, dans mon cas, euh, je vais tout simplement ici euh, aller dans paramètres de l'application. Et là, vous pouvez voir que vous avez l'ID de l'application. Donc, on va cliquer ici tout simplement pour le copier dans le presse-papier. Et on n'aura plus qu'à le coller dans Unity. Donc, on retourne dans Unity. Et ici, dans le champ concerné, moi, Android, je fais un coller CTRLV. Donc, ça, c'est fait. C'est parfait. Alors, maintenant, il nous faudra créer un petit script pour pouvoir initialiser tout simplement euh, Add Placement. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre à la racine ici du projet. Je vais créer un nouveau euh, script C. sharp Et euh, je vais l'appeler tout simplement euh, Add Placement. Voilà. On va pas euh, compliquer les choses. On va prendre un nom simple. Donc ce Ad Placement, moi je vais le poser euh, sur le Canvas Interface. Vous pouvez le mettre où vous voulez, mais euh, pour le ici la formation, on va l'utiliser là. Ce sera un peu plus simple. Et euh, on va tout simplement euh, l'éditer ensemble. Alors là, ça n'a pas pris. Je reglisse, Voilà. Et on l'édite ensemble et on va voir comment on peut maintenant initialiser cet SDK très simplement. Alors pour initialiser euh, cet SDK, on va tout simplement utiliser le Start. Donc je vais supprimer euh, l'Update. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien les choses. Et on va importer un espace de nom. Alors, l'espace de nom, il est très simple. C'est Google Mobile ADS Et là, on va utiliser Appy High. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, comment l'initialiser Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc, on va aller chercher Mobile ADS initialise. Et ici, on va passer... Entre parenthèses pour les arguments, tout simplement, euh, ici, on va ouvrir une deuxième parenthèse et on va écrire init status. Donc ça, ça va nous permettre tout simplement, alors c'est une, une variable objet euh, de la mobile ADS qui peut vous renvoyer des informations, euh, mais elle n'est pas euh, tellement intéressante. Donc ce qu'on va faire maintenant, avant ici euh, la parenthèse, on va utiliser égal supérieur et on va ouvrir et fermer les accolades. Et là on met un point d'exclamation. Ben ça, ça va suffire tout simplement à initialiser euh, notre, euh, notre euh, SDK Ad Placement dans notre projet Unity. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a du code qui peut être exécuté. Alors je ne vais pas en mettre, mais euh, là je l'ai fait sur une seule ligne, mais on pourrait très bien euh, positionner ça comme ceci. Et ici, voilà, on pourrait par exemple à l'intérieur écrire euh, la euh, sdk add placement et initialiser. Voilà, alors je pourrais mettre un debug.log, marquer tout s'est bien passé, etc. En fait, là, vous pouvez exécuter une portion de code euh, au moment où elle va être initialisée. Donc j'enregistre et je retourne dans notre projet Unity. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Alors on va mettre notre console ici, on va le faire un clear pour bien voir ce qui se passe. Mon script, il est bien là, donc je lance mon application, mon jeu. Et là, on peut observer que j'ai bien demi-setter et demi initialisé. Donc on peut voir que tout fonctionne et ici euh, ces deux lignes vont dire tout simplement qu'en euh, en fait on est en mode test et que c'est bien initialisé. Donc voilà ici on a tout simplement initialisé euh, Ad Placement dans notre projet Unity. Maintenant dans les prochaines vidéos on va pouvoir commencer à utiliser euh, les différents types d'annonces que nous propose euh, Ad Placement.